Good morning, les identités ce soir aujourd'hui nous ne sommes pas avant mon ben Israël qui veut na de Rabat et ainsi que leur faute Avram Noir, ben Yehudit Rachel Pearl, batrishka Betoucha Chol Israël, si vous êtes aussi de d'une prochaine nuit sa faute Temple Sacré Éternel. Nous étions la seret ktuba et Rex Ain Mishne Bet, la direte un Omer, ben Israël, un une Mishnah, on continue avec le sujet des Nedarim, apparemment, le mari qui interdit des choses à sa femme. Et puis sur ça, on l'a limité. Tu peux, tirer un, tu peux faire la tête à ta femme un petit peu, mais pas trop. du coup, si tu fais trop la tête, on va t'imposer de la divorcer et de lui donner sa ktouba. Elle sera en droit de la réclamer. Une femme qui vient et qui dit que j'en ai marre de mon mari, je veux divorcer on lui dit, il va lui donner le guettes. Mais. Pas. Mais en tout cas, il ne sera pas obligé de donner parce que moi, on reste marié avec moi et puis euh, je te nourris, je te, je te loge, je te fais ce que tu veux. Mais là, quand le mari se conduit mal, alors il a l'obligation de la divorcer, de donner la Et en l'occurrence, donc, dans le Mishnah, on va ça savoir parce que le temps on considère qu'il qu se conduit mal et qu'il qu doit la divorcer. Maintenant, on va voir une Mishnah que, en soi-même, on peut peut-être la comprendre, mais elle est incompréhensible par rapport à la Mishnah précédente. Ce qu'on va faire, c'est d'abord on va la traduire, après on va poser des questions, après on va les répondre. Ahmadir a dishto, perot. Celui qui fait le dire à sa femme qu'elle ne va manger aucun fruit. Tu manges plus de fruits. Yoti il devra divorcer sa femme donc tout de suite. Bon. Ça contredit franchement ce qu'on a vu à la Micha présente, parce que la Micha présente qu'on avait parlé de 30 jours. Sans compter que ça contredit encore par ailleurs, je vous expliquerai après pourquoi. mais Domérabiuda nous dit attention, non, non, viens, on va faire un petit peu d'ordre. Yom, Ebe Israël, Yom Yotiv Pour un Israël d'abord, qui a pris un coup de tête et qui va pendant un jour lui interdire, on tolère, Yekayem qu'elle qu supporte un jour, Shnaim, si il dit ça pendant deux jours, Yoti, Vénakluba, il devra la donner à Aktuba. Et bah Cohen est. et maintenant, si c'est une femme de Cohen, que maintenant, comme on a expliqué, que si le dans sa femme, il ne peut plus la reprendre, alors là, on va lui laisser une chance un petit peu plus longue, dans l'espoir que peut-être que les choses vont s'arranger, et qu'après, ils vont regretter, et puis, ils vont donner le vœu, et dans ce cas-là, ils resteront mariés. Alors que si jamais on va les force à divorcer, on peut se remarier ensuite. Donc c'est pour ça que Bako est net. Shna deux jours, il maintient, qu'elle tire, qu'il tire un petit peu, qu'elle supporte. Schlosha, par contre, si ça dure trois jours, l'espoir. Alors Yotsi il devra la divorcer, le 9 toba. Voilà pour la traduction de la Mishnah, mais en fait, concrètement, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il écrit. Pour deux raisons. Tout d'abord, et on va poser deux questions fortes, mais qu en fait, une, une, elle va répondre à l'autre, en fait. D'ailleurs. Là, on parle qu'il y a un homme qui interdit à sa femme de manger des fruits. Dans la mission précédente, on avait, per, on avait interdit, l'homme, il avait interdit à la femme de profiter de lui. Là, il va lui interdire de manger des fruits. Donc, ce n'est pas ses propres fruits, c'est des fruits du monde entier. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, dans la mission précédente, on avait dit qu'on lui donnait une échéance de 30 jours. Là, maintenant, 30 jours, elle ne profite pas de moi. Donc, ni pain, ni viande, ni œufs, ni fromage, ni rien. Vous voyez même le savon et le dentifrice de chez moi, elle ne prend pas. Elle se débrouille toute seule. D'accord Ça, et là-bas, on a donné 30 jours. Et là, au final, je lui ai juste dit Tu prends pas de fruits Tu prends pas de fruits Et là, on me dit Ah, tout de suite, tu la divorces. Là, t'as as, as trop forcé sur la dose. Pourquoi Première question. Là-bas, tu me donnes 30 jours alors que j'ai interdit de profiter de moi. Et là, je lui interdis juste les fruits et tu me donnes juste une, un jour. Et déjà, tu, tu lèves les, les mitraillettes et tu me bombardes. Pourquoi D'accord Première question à part ça, juste ça n'a même pas de sens, ça signifie quoi je l'ai interdit de manger des fruits. On avait expliqué, je peux, je peux interdire ce qui est à moi, à moi, ce qui est à vous, à moi, ce qui est à moi, à vous, mais pas ce qui est à vous, à vous. Je ne peux pas aller voir quelqu'un qui va manger un sandwich il dit je fais le néder que ton... j'interdis mais ils sont néder ton sandwich à ta bouche, tu n'as pas le droit de manger ton sandwich. T'es qui Je te dois rien. Je peux interdire ce qui est à moi aux autres, je peux interdire ce qui est aux autres à moi, mais je ne peux pas interdire ce qui est aux autres à eux. Ça signifie que quoi D'accord, vous avez compris le principe. Ouais, je ne peux pas vous interdire de manger des pommes. Je peux vous interdire de manger mes propres pommes, mais pas des pommes. Ça signifie quoi que là il a interdit à sa femme de manger tous les fruits, aucun fruit Quoi, même si elle va manger chez sa copine, elle ne pourra pas manger une pomme Pourquoi Qu'est-ce que ça peut faire Comment tu peux faire Pourquoi De quel droit Qu'est-ce qu'on s'intéresse à ce donner Et là, il va falloir expliquer autre chose. En fait, on parle d'autre chose. On enfin, parle d'une autre situation, un homme, il n'a pas la possibilité à, manger, à sa femme de manger des pommes. Donc il n'y a aucune question sur notre, notre Mishnah, il n'y a aucun problème. On parle d'un autre cas de figure, que là, ça nous fait entrer dans une autre paracha de la Torah, de la paracha explicite de la Torah Takhles de, de, de Matot. matot, où la Torah nous explique que lorsqu'une femme fait un vœu, l'homme a la possibilité d'annuler son vœu. D'accord Dans la journée même, on a un jour, Ishaïe qui ve Ishaïe fait renou. Ma femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut dans un certain domaine, mais dans les choses qui me concernent, à moi, ou les choses même qui sont des choses des souffrances pour elle, la Torah, elle me le droit d'annuler son vœu. Ça veut dire qu'elle va dire, je m'interdis à de manger des fruits, et moi je lui dis, j'annule ton vœu. D'accord Maintenant, autant que je peux annuler son vœu, je peux aussi maintenir son vœu. Et là, si j'ai maintenu le vœu, je ne peux plus l'annuler après. Ouais, j'ai une journée, dans la même journée, pour. Euh, j'ai entendu qu'elle qu s'interdit tous les fruits de, de la Terre, et je lui dis, tu fais quoi Allez, je t'interdis les fruits, j'accepte. Je lui maintiens le vœu. Et c'est ça qu'on parle dans la Et c'est la petite euh, nuance qui va expliquer en fait toute la différence. Là, on ne parle plus du que moi je l'interdis, parce que je me suis fâché avec elle. Elle, elle s'interdit. Et moi, je vois, je viens, alors que je ne suis pas en colère avec elle, en fait. Et je viens, je lui dis Tu sais quoi Tu as dit que tu n'avais les fruits Je te les interdis, t'as ah, raison. Euh, comment dire J'atteste le. J'agrée le... Le... Le, le, le, le vœu que tu as prononcé, tu restes avec tes fruits interdits. Là, il y a un problème. C'est que c'est sadique de mon côté. Je n'ai pas d'intérêt, pourquoi je la laisse euh, se faire des souffrances Là, c'est la toute différence. Non, là, mais ça, après, dans la méchante précédente, c'est le mari qui a interdit à sa femme de profiter de lui, elle pourra profiter de ses copines, donc de quoi on parlait là-bas On parlait qu'il a eu un coup de colère avec elle, elle lui a sûrement fait quelque chose, la femme elle peut encaisser pendant 30 jours que son mari est en colère parce qu'elle s'est mal conduite, mais que le mari sadiquement qu'il lui fasse un sale coup, et qu'en fait il a envie de la voir souffrir, la femme elle, elle, elle dit « je vais souffrir, je vais m'interdire le fruit. fruits », il lui dit « tu sais quoi Je vais t'aider, allez je t'interviens, je, je, je m'en tiens ». Oh, alors là ça devient, ça devient trop violent là. Là, puisque ça devient sadique, ça devient méchant, il a l'obligation d'annuler tout de suite le vœu en fait, dès qu'il l'entend. Et s'il maintient le vœu, c'est qu'il a envie que sa femme elle souffre, elle a le droit de réclamer. Elle n'écoute. Elle veut dire, tu sais quoi, ça fait plaisir que je souffre. Moi je suis un peu trop bébête. Je m'interdis des choses. Mais toi, ça te tellement plaisir de voir que je vais me sentir mal. Divorce-moi, donne-moi m'a Maktouba, je suis plus dur avec toi, elle sera en droit. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.